Bon, merci, merci à toutes et à tous de, de répondre présent à, à ce rendez-vous à l'occasion de, de la parution du nouvel ouvrage de Charles Gardou, « La fragilité de source », qui vient tout juste de paraître. Je vous rappelle que Charles Gardou est anthropologue et professeur d'université il a dirigé, il dirige aux éditions RS euh, la, la collection Connaissances de la diversité. Et il est auteur, bien évidemment, de nombreux ouvrages, notamment euh, la société inclusive Parlons-en, euh, qui est parue il y a dix ans. Nous remercions euh, Philippe euh, Lefet d'avoir accepté l'invitation de Charles Gardou pour animer cette rencontre. Donc Philippe Lefet a été journaliste et journaliste. Il a présenté le journal télévisé pour le service public pendant plusieurs années et a animé l'émission Les mots de minuit. Donc Cette rencontre va se passer en deux temps. Dans une première partie, Charles Gardou et Philippe Lefet vont échanger autour du livre de Charles. Et Dans une deuxième partie, nous vous donnerons la parole pour que vous posiez vos questions à Charles et à Philippe. Vous avez aussi la possibilité, euh, si vous préférez, d'écrire sur le chat ou bien euh, d'activer le, le bouton « lever la main » et, et d'activer votre micro et vous aurez la, la parole. Voilà, messieurs, c'est à vous. Merci Anne, merci de, de cette présentation. Bonjour Charles. Bonjour Philippe. Je vais, je vais commencer avant, avant de vous présenter le, cette, cette demi-heure d'entretien de, que, que je vais essayer de, de poser en quatre parties. Je voudrais simplement lire ceci. « Fragile comme un cristal de neige, elle est belle d'une inobjectivable beauté qui conjugue une noblesse singulière avec l'humiliation de la maladie. Des ombres traversent son front bombé et ses yeux, comme des points d'interrogation, sont plus grands que la vie qui lui est concédée. Voilà celle dont vous parlez, Charles, celle dont vous parlez est votre fille, et c'est la première fois à votre âge. Euh, C'est un clin d'œil. C'est la première fois où vous vous livrez aussi euh, intimement sur, euh, sur votre vie, vie d'universitaire, mais également euh, vie de père. Et euh, cet entretien, je voudrais l'axer autour de, de quatre questions. Euh, inspiré par, par votre texte. La, la, la première question porte sur le, le Charles Gardou père et le Charles Gardou père écrivant, père aidant écrivant. La deuxième question porte sur le, le handicap, cette, cette notion. Qu'est-ce que c'est que cette, cette notion euh, qui serait l'exact miroir de la fragilité de tout un chacun J'aimerais qu'on qu parle de, de ce que l'anthropologue Gardou. Euh, Pense de cette situation de handicap. Troisième temps, la question sociale, la question sociétale. Et là, on a affaire à un Gardou philosophe et un Gardou politique très critique sur la société contemporaine, la société des premiers de cordée. Et dernière partie de notre, de notre entretien, si vous le voulez bien, ça portera sur le, le, le, le Charles Gardou linguiste puisque vous posez cette idée que la société inclusive est un pléonasme. Et donc, le mot « inclusion », qui est un mot très à la mode aujourd'hui, est un mot sur lequel vous portez un regard critique si on n'entend pas bien les origines du mot et les dérives qu'il peut impliquer. Le cher Le Gardou, père, aidant et écrivant, pourquoi ce livre, euh, aujourd'hui, La fragilité de source, ce qu'elle dit des affaires humaines, publié chez RS, pourquoi aujourd'hui et pourquoi ce besoin, euh, à votre âge, disais-je tout à l'heure en forme de clin d'œil, à votre âge, de, de, de vous livrer à ce point Permettez-moi d'abord, de, de manière liminaire, de, de remercier tous ceux qui sont là, de remercier aussi les éditions RS, toute son équipe qui ont préparé ces, cette soirée. Et merci Philippe, de, pour lequel j'ai autant d'estime que d'amitié, d'accepter d'en être le, le fil rouge. Alors, c'est un pied de nez au, au tableau que j'ai choisi pour faire en couverture la pie de monnaie parce que nous sommes le lendemain du premier jour du printemps il y a tout lieu de croire que la neige de monnaie va quelque peu être à l'épreuve printemps mais on le souhaite et je voudrais aussi avoir une pensée toute particulière, puisque nous parlons de fragilité pour nos amis ukrainiens, particulièrement celles et ceux fragilisés par la maladie, le handicap, qui figurent parmi les nombreuses victimes de l'inhumanité de la guerre. Alors, vous le disiez, Philippe, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui nous rappellent à cette fragilité native qui est la nôtre, qui est une source, et c'est le titre, qui coule de l'alpha jusqu'à l'oméga, c'est le sens du, du titre que j'ai voulu donner à, à ce livre. Alors, je l'ai choisi pour signifier que la fragilité de ma fille, euh, c'est aussi la nôtre. C'est elle qui m'inspire, c'est elle qui féconde ce que je peux écrire, c'est elle qui oriente ce livre, mais c'est aussi une fragilité universelle. Parce que c'est là que vivent les humains et ce que nous traversons aujourd'hui nous le rappelle de manière cruelle. C'est une sorte de mère du matin cette fragilité qui ontologiquement nous unit et on voit bien que la force euh, nous, nous divise. Euh, la fragilité, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est le sens de toute relation, qu'elle soit euh, parentale, qu'elle soit euh, amicale, qu'elle soit plus largement sociale. C'est la source de la source en fait, la source de la source qui coule même sommeillant du début Jusqu'à la fin. Alors, ce qui nous distingue entre nous, c'est la manière d'y réagir. C'est pas cette réalité intime, c'est la nôtre à tous, mais c'est notre manière d'y réagir. Alors, pourquoi ce livre, Philippe? Alors, pour reprendre d'abord l'expression de Marguerite Duras, je crois que je suis atteint de la maladie de l'écrit. Je ne sais pas dire certaines choses. Je les dis certainement très maladroitement souvent. J'ai donc besoin de les écrire. Et en même temps, c'est un besoin, un désir et aussi une torture. Parce que je m'applique en permanence à, à déchiffrer les mots, leur essence mystérieuse, comme s'ils constituaient des mondes à, à découvrir sans cesse. Mais je les considère comme une autre forme de lien, peut-être celle, cette forme de lien que ne donne pas l'oral, que finalement comme un autre corps de la vérité. Alors, pour moi, le, écrire, ce n'est pas le résultat d'une mécanique d'écriture, même si elle a été parfaitement réglée, c'est tout autre chose. Et je, je, je vais le dire ainsi. Ce livre, ça a été pour moi l'occasion de ramasser des bribes, des fragments de la vie de ma fille, de la mienne, de, de, de sa mère, de, celle de, de sa famille, mais aussi des fragments du monde, de la société en essayant de les recoller, c'est ce que j'ai fait, hein. c'est en essayant de les recoller, les rassembler, les recoller. Alors j'ai écrit ces pages, c'est vrai, avec ma fille au bout de mes doigts et je l'ai fait avec ce désir avec de, de le formuler, mêlé d'appréhension, de doute et de pudeur. C'est pour ça que voyant rouge s'est longtemps allumé en moi. En quoi je pouvais briser ce pacte tacitement scellé avec elle et entrer dans son jardin secret Et je l'ai dit à la directrice générale des éditions RS, à Marie-Françoise, « Est-ce que tu crois que ce livre peut être publié ?» Parce que j'avais une appréhension particulière pour cette pudeur-là de maître sur on va dire la place publique hein, euh, des mes interrogations intimes. mais c'était une nécessité aussi parce que j'ai senti, comme tu le dis Philippe à l'âge l'âge qui vient, que ces interrogations avaient besoin d'air et d'espace pour se déployer. Charles, Tu conclus ton livre en disant ceci, en écrivant ceci, je sais que nous nous ressemblons son silence et ma parole sont réconciliées. Je pense oui. qu'il euh, y, y a là une possibilité de, de, de, de terminer ce que, ce que tu dis de, de cet euh, usage, usage de l'intime pour le partage. Et, et euh, la question que je voudrais te soumettre, c'est quand même euh, euh, que s'agit-il de partager, puisque tu soulignes dans ton livre que... Euh, euh, Seul un aidant, seul un parent ou seule une personne qui aide ou qui est à côté ou qui partage ou qui aime et tout ceci se vaut et se dialectise, comment est-ce qu'on peut transmettre quelque chose qui est à ce point singulier dans le vécu et qui est à ce point personnel dans le vécu, mmh. pour tous ceux qui ne sont pas anthropologues hein. Alors J'ai pensé, Philippe, que ça ne pouvait pas être un témoignage, tel que généralement conçu. Il y a des témoignages et ils sont tout à fait intéressants et respectables. Mais il ne s'agissait pas pour moi de relater pas à pas le quotidien de Marie et le quotidien, notre quotidien à ses côtés. Je n'aurais pas su le faire et je crois que je n'aurais pas pu le faire trop d'intimité, trop d'émotions, qui se déverseraient à mes yeux hein, inutilement sur les autres. Non, je n'ai pas voulu cela. J'ai voulu, à l'heure du culte, de la force et du bruit, j'allais dire du vacarme, j'ai souhaité offrir une voix au silence de sa fragilité qui recèle des mondes inexplorés. Je ne suis pas arrivé au bout de ces mondes et ceux qui me liront ne le pourront pas non plus, mais j'ai voulu que sa vie empêchée soit utile à sa petite mesure pour penser autrement le monde. C'est cela que je veux partager. Ce que je veux partager, c'est que nous ne cessons de mettre en scène un grand bruit, la force, la contrainte, les guerroments et les conflits. J'ai voulu dire la fragilité est là. Nous lui devons beaucoup et elle peut nous aider à comprendre le monde. Alors je suis, comme tu le dis justement, hein, en voyageant de l'intime de son histoire vers l'universel, je, je suis davantage soucieux, je crois, de faire comprendre le monde qui nous entoure en me déplaçant du viscéral au cérébral, du sensible au rationnel, de l'eau dedans ou dehors, j'ai essayé de régler au mieux la, la balance, et j'ai fait cette préambulation. Je sais qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se partager, que, pour reprendre la distinction fondamentale de dilleter dans le champ des sciences humaines, on a beau expliquer quelque chose avec les meilleurs outillages théoriques et conceptuels, euh, on n'y parvient pas toujours, parce que comprendre c'est autre chose. Je ne sais pas si mon livre permettra de comprendre, c'est-à-dire de prendre un minimum avec soi ce que l'on ne vit pas. En tout cas, on se, on se contentera de, de, de lire les qualités ou les bonheurs, les, les bonheurs d'expression ou les, ou les bonheurs d'écrivant de, de Charles Gardou, je pense à, à cette notion d'enfant captif, par exemple, ou, ou quand tu écris aussi euh, qu'il euh, y, y a peu de… De, de tranquillité dans, dans cette vie qui est la, qui est la vie d'un aidant ou d'une famille aidante, euh, mais il y a ces moments qui sont, ces, comme tu l'écris, ces petites clartés comme autant de, comme autant de parenthèses. Euh, continuons. Hein. Là, on était dans le, dans le Gardou qui écrit, dans le Gardou qui, euh, qui livre une, une partie de, de, sa vie, de sa vie quotidienne. Passons à la question de, de, de l'anthropologie. Euh, tu, tu dis que tu as voulu contribuer à une plus juste compréhension de ce qu'un être humain peut vivre par un pouvoir sur lui-même, un pouvoir, I-M-P-O-U-V-I-R, sur lui-même et sur son environnement. Et donc là est posée la question de, du handicap, la question de ce miroir. Qui, qui renvoie à, à l'universelle fragilité humaine. Comment est-ce que dans les sociétés contemporaines, euh, notamment dans les sociétés riches, euh, accessoirement dans les sociétés démocratiques, comment est-ce que euh, l'anthropologue que tu es a vu la notion de handicap se euh, comment dirais-je se, se, se former et, et, et comment est-ce qu'elle apparaît aujourd'hui? Pour répondre, simplement en faisant une rétrospective rapide, la question du handicap à travers le grand récit de l'humanité, c'est globalement une histoire de maltraitance, de préjugés, d'obscurantisme, de rejet et de mise à l'écart. Les humains que nous sommes n'ont cessé de fuir comme des bêtes traquées devant cette fragilité, parmi tant d'autres, qui prend pour non handicap. Et finalement, ils l'ont déposé sur la personne elle-même, blessée dans son corps, dans son esprit, dans sa psyché. Les choses ont, de proche en proche ont progressivement évolué, hélas, trop lentement à l'échelle des vies humaines, mais on considère de plus en plus et de mieux en mieux, semble-t-il, que le handicap, c'est un événement effectivement individuel à résonance collective et qu'il met en jeu la responsabilité d'une cité, et pour prendre le terme aristotélicien, c'est-à-dire il met en cause l'engagement de la cité des hommes. Et du coup, on, a une vision, on avait une vision excessivement biomédicale et on passe vers une vision beaucoup plus sociale, environnementale, notre responsabilité à tous. C'est ce qui désinsularise la question d'un handicap, c'est de modeler les sociétés, de mettre en place des accommodements, des accompagnements qui prennent en compte toutes les dimensions de ces vies blessées. J'allais le dire comme ça, et on peut s'accorder tous ensemble à le penser, on n'a pas choisi un destin blessé à l'aube de la vie. On ne l'a pas choisi. Et ça ajoute l'injustice du destin. Que de rajouter des empêchements, des obstacles, des privations de droits fondamentaux. Il y a aujourd'hui un humain sur sept, nous dit le dernier rapport de l'OMS signé par la Banque mondiale, un sur sept, c'est-à-dire 15% de l'humanité qui vit peu ou prou une situation de handicap. Donc, il ne s'agit pas d'une population homéopathique qui circule sur le toit d'en face. Non, c'est central dans la vie des hommes. La blessure est centrale. Il n'y a pas là un pessimisme, il n'y a pas là un dolorisme de ma part. Je n'ai aucun goût pour le dolorisme, aucun goût. Mais il y a un réalisme, c'est la vie des hommes. Ainsi est faite la vie des hommes. Alors, Pagnon l'ajoute, il n'est pas utile de le dire aux enfants. Alors, il n'y a pas d'enfants ici. Pour, pour conclure sur cette approche du, du, du handicap, euh, tu, tu écris ceci. « Rien n'est jamais acquis sur le plan des idées et des comportements. Des ténèbres de la pensée face au handicap persistent en un temps pourtant désireux de consolider les frontières entre réel et irréel, naturel et surnaturel, que les lumières ont esquissées il y a plus de deux siècles. Comment ne pas y voir un lien avec la difficulté croissante à admettre notre part d'argile ?» par-delà ce que l'on voudrait de marbre. » Un peu plus loin, « Dans une euphorie de domination de la nature et de la vie, on finit par oublier que l'altération, l'éphémère, le vieillissement et la mort sont immanents à tout règne vivant. Même les plus puissants de ce monde, logés à la même enseigne, mais rêvant de renverser les montagnes, n'y peuvent rien. » Poutine y prend même pour son grade en passant. Euh, plaisanterie mise à part. Tro Troisième aspect de, de notre conversation, euh, C'est la question du, du, du, du gardou euh, philosophe euh, et politique. Ta critique de, de la société actuelle, en tout cas la nôtre, euh, avec cette, euh, cette administration parfois si euh, tatillonne, parfois si pointilleuse, euh, ta, ta critique est radicale. Et, et cette critique t'amène à, à, à, à parler d'une utopie, et à te rendre compte aussi que ce que tu livres de ton singulier, euh, que tu fais accéder à l'universel, euh, tombe dans une société qui est de plus en plus euh, renfermée sur elle-même, enfermée sur elle-même, qui est elle handicapée, ou qui est, qui est elle en situation de handicap. Voilà bien le paradoxe et voilà bien le, le, le retournement de, de situation. Euh, Restons sur l'idée de l'utopie et restons sur l'idée de cette société. Platon parlait de pléonexie. La pléonexie, c'est je veux tout tout de suite au détriment de tout le monde. Donc, cette société du premier de cordée, disais-je tout à l'heure, pourquoi faut-il l'imaginer autrement, c'est-à-dire de manière utopique Ta question me conduit à dire un peu ce que j'envisage, en tout cas ce que je projette pour penser une société qualifiée d'inclusive. Une société inclusive, c'est une société qui s'oppose à une société exclusive. Une exclusivité, c'est ce qui n'appartient qu'à quelques-uns par privilège. Or, je conçois la société, pour tous et pour chacun, comme un capital commun dont on, dont on hérite par naissance humaine, par titre généalogique. Quand on advient au monde, on est héritier de ce qui est la société à de plus noble et de meilleur. C'est ainsi qu'il faudrait la pensée de cette société. Et il n'est écrit nulle part que quelqu'un qui n'a pas été préservé de cette difficulté qu'on appelle handicap, n'est pas également propriétaire des biens communs, de tous les droits et devoirs afférents à cette société humaine. Et, euh, une société inclusive, pourquoi j'en viens à dire finalement que la société inclusive, c'est un pléonasme, parce que dans le mot société, étymologiquement, sociétas en latin, il y a l'idée d'une coopération, d'une alliance entre des compagnons. Et là aussi, étymologiquement, des gens qui partagent le pain, le même pain, c'est-à-dire une destinée commune. Donc le mot société intègre ça. On ne peut penser société qu'à partir de cette alliance-là. Que constate t on aujourd'hui Et ce que j'essaie de faire ressortir, là aussi, j'aimerais pouvoir passer au large de ces réalités en disant « tout est bien, tout va bien ». Non, non, il y a aujourd'hui un vrai problème. Il y a une dérive de propriétaires dans notre société qui se saisissent de droits particuliers, de territoires particuliers, qui finissent par s'imaginer que la terre et l'air qu'on y respire leur appartiennent, et qui se satisfont ou s'habituent à ce que certains soient dans la privation permanente. Et on sent bien, sauf à ne pas dessiller ses yeux, qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui nous est dit qu'on entend mais qu'on n'écoute pas assez. Et je crois que quand tu prononces, tu reprends le terme d'utopie réaliste. Je pense que cet horizon d'une société véritablement inclusive, c'est-à-dire qui lutte contre toutes les formes d'exclusivité auxquelles il a son habitude, c'est un horizon vers lequel il nous faut ensemble cheminer. Et j'ai souvent ces mots de Simone de Beauvoir qui me reviennent en mémoire, elle qui disait « le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue » on s'habitue à des systèmes de privation qui touchent les plus fragiles d'entre nous, les autres s'imaginant que leurs forces les protège. Et c'est ça le défi de notre société. Alors, je n'ai pas voulu passer à côté, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus confortable de le faire, mais je pense qu'on ne peut pas changer la société sans changer notre manière de la voir et de la concevoir il y va d'une responsabilité individuelle et collective. Et C'est peut-être ma fille qui me... Oui, c'est pour ça que mon livre est aussi une dette euh, par rapport à elle. C'est elle qui peut-être a ouvert mes ports. Euh, c'est pas une qualité. C'est elle qui m'a dit "ben bah voilà, il regarde le monde autour de nous. Regarde la condition des, euh, de ceux que l'on n'entend pas, que l'on voit plus. Euh, quel temps passez-vous euh, Me dit-elle silencieusement à considérer ce que nous vivons nous, ce que vivent les personnes du grand âge, ce que vivent les... Les plus défavorisés, les plus précarisés, les sans-voix, les sans terre. Donc il y a là un défi du temps. Alors je, je le reconnais, et dans le sens le plus noble du terme, ce que tu disais tout à l'heure, c'est un livre éminemment politique. Je le conçois très très volontiers, et je l'assume tout à fait parfaitement, parce qu'il concerne la vie de la cité des hommes. Alors Pour rassurer Anne, nous allons passer à la, la dernière, le dernier aspect, c'était le, le Charles, Charles Gardou, linguiste. Mais par rapport à, à, à l'inclusion, je, je, je lis ceci dans ton livre, Charles. « La visée inclusive constitue un rempart contre le vent mauvais des monopoles, des territoires clos et autres chapelles » qui, en fragilisant le tissu communautaire, contribue à déciviliser. Elle représente un antidote à des formes de préséance de faveur qui vident de sa substance le caractère universel des droits de l'homme, Tant qu'il y aura place pour les exclusivités, le contrat inclusif ne sera pas rempli. Et puis, pour annoncer cette quatrième partie, le Charles Gardou linguiste, je lis ceci aussi qui est intéressant. Alors, pour le coup, là, on revient à des pratiques plus plus immédiates, plus évidentes, plus concrètes dans la manière dont l'administration, parfois aveugle sur les singularités dont on parle ici, se comporte. Et tu écris ceci rien de plus éprouvant pour une personne que le handicap sur fragilise de ne pas se sentir quelqu'un mais quelque chose, un objet parmi les objets, ravalé au rang de pantin passif, mis sur le côté, loin du monde des êtres désirants et existants, réduit à un sigle sous des regards métalliques. » Voilà, parfois, hein, euh, et, et je, par expérience personnelle, je, je dis toujours que euh, ma fille a, a pu fréquenter un, un centre d'activité de jour. Et j'avais l'habitude de dire que ma fille était en cage. Et, et je me suis toujours posé la question de savoir quel était le, le technocrate ou la personne qui avait pu euh, ne pas réfléchir à, l, à la violence. Euh, de l'acronyme. Euh, violence de l'acronyme en cage. Euh, voilà bien la, la, la linguistique qui arrive donc dans, dans les mots que tu utilises euh, inclusif on vient d'en parler euh, le, le linguiste gardou parle de personnes empêchée mm. plutôt que personne handicapée ou personne en situation de handicap pourquoi mm. personne empêchée et pourquoi euh, faire intervenir ici la notion d'empêchement alors, deux, deux, deux réponses rapides, en, parce que le temps s'écoule en deux mots. D'une part, je fais une distinction sur le plan sémantique entre le mot, la, la forme nominale « inclusion » et l'adjectif « inclusif ». Et ça, c'est fondamental pour moi. Il y a aujourd'hui une sorte de fièvre inclusionniste qui voudrait nous donner à penser qu'il suffit de mettre dedans, dans la société et de l'attester statistiquement pour que l'affaire soit réglée. Il n'en est rien ici. Nous savons les uns et les autres qu'il ne s'agit pas simplement de mettre dans un lieu, une structure, une société pour que les gens s'y réalisent. et y s'y faire œuvre. Il s'agit que cette société, cette maison commune, cette demeure commune soit dûment aménagée pour que chacun puisse s'y mouvoir, s'y réaliser. Le défi est là, et je, je, je dis, Philippe, qu'il y a là une distorsion anthropologique, philosophique, de donner à penser qu'il y a des gens dehors, alors qu'à mes yeux, chacun par naissance même, fait partie de la maison commune, et que il y aurait des portiers, des gardiens du temple qui iraient, je te mets en inclusion ou je refuse ton inclusion. Ça n'a pas de sens et de fondement. Ce n'est pas cela qui nous aide à agir. Ce qui nous aide à agir, c'est se dire, tout le monde appartient à la maison, quel qu'il soit, quel que soient les aléas de sa vie, de sa naissance. Par contre, il nous faut aménager la maison. Et les aménagements doivent être multiples et nombreux pour que chacun puisse y trouver son compte. Le défi il est là. Donc, c'est bien une c'est bien le terme inclusif qui convient et non pas le mot inclusion. J'en viens maintenant à la notion d'empêchement. Or, que constate-t-on C'est qu'on constate encore dans cette maison commune nombre d'empêchements. Alors, le, le terme empêché, j'ai tendance à vouloir substituer au terme handicapé parce qu'il me paraît intéressant sur le plan du paradigme auquel il renvoie. Il nous dit qu'il y a effectivement des formes d'empêchement liées, on peut pas le lier à difficultés sensorielles, physiques, mentales. Il y a une difficulté endogène, mais il y a aussi nombre d'empêchements exogènes, c'est-à-dire des empêchements qui tiennent à des défauts d'accessibilité, à des défauts de compréhension, à des stéréotypes, à des préjugés, à des carences des politiques sociales, à des, à des actes qui ne correspondent pas aux intentions, bref, des empêchements liés à l'aménagement insuffisant de la maison. Et étymologiquement, empêcher vient du latin pédicaré, qui veut dire pris au piège, entravé. Or, ça me parle beaucoup, par rapport à ce que je, je peux penser et écrire, ça me parle beaucoup de, de, de me dire voilà, le défi, c'est d'enlever les entraves dans société. Il y a trop d'entraves pour les villes les plus vulnérables et les villes les plus fragiles. On a l'impression que les conforts vont être confortable et que les inconforts sont réservés aux plus inconfortables. Vous voyez, en éducation, on a longtemps pensé l'excellence pour ceux dont on estimait qu'ils étaient excellents, brillants. Alors on se disait, il faut qu'ils aient les meilleurs profs, les mêmes établissements. Les autres pouvaient se contenter de aller ou de remédiatifs. Parce que eux... Qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas faire grand-chose pour eux. C'est cela, c'est ce regard qu'il nous faut inverser. Alors le défi est immense, le défi est immense parce que ça va contre culture, ce n'est pas dans l'air du temps. Ce n'est pas ce qu'on met en scène. Ce qu'on met en scène, c'est les, les, les, ceux qui parlent le plus haut, le plus fort, les, les, etc. Ce n'est pas eux que l'on met en scène. Donc le défi est tout à fait considérable, et, et c'est pour ça que j'utilise le terme d'horizon. L'horizon, c'est une ligne imaginaire, c'est désespérant parce qu'on ne l'atteint jamais, et ça a un avantage, c'est que ça donne l'énergie d'avancer. Charles, un mot que tu utilises, c'est le mot symbolon. Qu'est-ce que c'est que le symbolon Le « symbolon puisque... Alors, le, le symbolon, <rire> donne une définition. Alors, j'ai utilisé. Tu as Règle. raison, c'est fort. Je, je, je peux référé au passage, je dis que la, la réparation des, des fractures qui aujourd'hui atrophient le vivre ensemble, et on voit, hélas, hélas, que le même engrenage infernal continue son œuvre avec les guerres, les 25 guerres à l'échelle de la planète, la fragmentation des sociétés, comment ça entrave l'avènement de, de, de sociétés inclusives, et que ça réclame effectivement une forme d'alliance sociétale qui est contenue dans le mot société, j'en ai parlé tout à l'heure, et j'utilise effectivement l'image du symbolon, qui qui est où les parties disjointes d'un objet de reconnaissance alors ce peut être des tessons des osselets, des tablettes détenues par plusieurs personnes temporairement séparées sont réunies à l'occasion d'une rencontre ultérieure et qui signifie leur union voyez chacun a un morceau de la tablette, et puis en se retrouvant, pour se reconnaître, on reconstitue ce puzzle. Et dans le symbolon, les pièces fractionnées hein, et provisoirement dispersées s'assemblent toujours sans se heurter, et c'est ce qui signifie l'union. Et cette, euh, cette, cette image du symbolon m'a parlé pour dire voilà ce qu'on attendrait d'une société, que les fragments épars puissent se rassembler ce qui, hélas, est loin souvent d'être le cas à l'époque des communautarismes et des entre pour reprendre en l'expression de lévi dont tu as parlé tout à l'heure. Euh, merci Charles pour ce, ce début d'heure consacré à, à ton livre. Je voudrais conclure avec trois mots simplement cette, cette partie avant d'ouvrir la conversation. Euh, tu, tu cites euh, euh, quand et, et qu'Anguilhem disait… Euh, euh, la normalité n'est qu'une vue de l'esprit, hein, pour reprendre un peu tes propos. Tu évoques également dans, dans, dans un moment de ton livre, tu évoques le tintamarre, le tintamarre des normes. Je trouve que c'est aussi une, des expressions comme ça qu'on peut retenir parce que quand on est confronté à l'administration, parfois on entend beaucoup ce tintamarre. Et, et, et tu, tu écris aussi à un endroit que la, la, le handicap et, et, et la subversion de la norme. J'ai trouvé que c'était une belle manière d'en parler aussi. Un mot sur la liberté il n'y a pas de liberté pour tout le monde s'il n'y a pas de relations solidaire, s'il n'y a pas de reconnaissance sociale, s'il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Et pour conclure, l'hommage que tu rends également à cet international des, des aidants, bien sûr, mais à l'international des aidants, des aidants, autrement dit, tous ces, toutes ces personnes qui aident les parents que nous sommes à, à, à affronter cette chose qui s'appelle singularité. Ça. Philippe, moi, je, je, juste ce mot, je, je l'énonce comme ça, non pas sous la forme d'un compliment coquet, mais c'est profond, parce que c'est vécu. Nous devons, avec mon épouse, énormément aux professionnels. Ils ont été un étayage sans lequel le quotidien aurait été souvent excessivement périlleux. Et donc, c'est une gratitude profonde que je leur exprime à l'heure où les éclats de voix et les scandales nous amènent à, à taper sur le dos de certaines professions, à les dévaloriser sans les connaître souvent, mais là aussi c'est l'esprit du temps. Hein. Et, et je trouve que là, vraiment, ça m'a donné cette occasion-là de, de leur faire un hommage, et vraiment, je le sais, c'est absolument sincère. Une profession qui sont souvent mal reconnues, peu reconnues, et on l'a vu avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Heureusement que il y a quelques mesures qui sont prises actuellement, faute de quoi les institutions, et j'en suis témoin avec cette fille, sont en train de se défaire. Et chacun assiste de loin à ce qui peut prendre des allures vraiment tout à fait pénibles parfois. Alors, tu as parlé de Canguilhem, moi j'avais une dire, j'affectionne ce qu'a écrit un dilemme sur le normal et le pathologique, et on, on sait d'ailleurs souvent très peu qu'il était père lui-même d'un enfant euh, trisomique 21, comme d'ailleurs Raymond Aron, et je dirais que leur euh, discrète... Euh, euh, leur discrétion par rapport à ça aussi m'a inspiré et m'a amené à parler effectivement assez tardivement. Moi, j'ai souhaité dans ma profession ne pas mêler les genres et puis ne pas attirer quelques regards euh, compassionnels ou interrogateurs sur moi. Donc, j'ai essayé de ne pas mêler les genres. Alors, maintenant que je suis un peu libéré de ces obligations, euh, j'ai pu le faire. Je pense aussi à mon ami Julia Cristeva à laquelle je fais un petit signe affectueux, qui est aussi mère d'un enfant affecté d'une maladie neurologique orpheline et avec laquelle on chemine depuis de très nombreuses années. Donc, et, et Philippe, tu fais aussi partie de ces, de ces gens-là qui connaissent le handicap de l'intérieur et qui euh, restent d'une élégante discrétion que j'admire. Anne Merci beaucoup, Philippe. Merci, Charles, pour cette première partie. Euh, maintenant, nous, nous vous invitons... Euh à poser vos questions ou simplement à exprimer vos, des remarques, des témoignages. Profitez-en, vous avez Charles Gardou et Philippe Lefet qui peuvent répondre à toutes vos questions. Soit vous prenez la parole directement, soit en écrivant sur le chat. Voilà, la parole est à vous. Oh là là, je voudrais puis, euh, Anne, puis je puisse faire. Il y a plein de petits messages là qui me parviennent, tous aussi sympathiques ah. et chaleureux les uns que les autres. Et je voudrais dire Yaorana, la Polynésie française, parce que vous savez que j'ai vécu un temps de ma vie là-bas, plus particulièrement aux îles Marquises. Et je viens de recevoir Yaorana, la Polynésie française. Alors Yaorana dans les mers du Sud. La Polynésie est avec nous. La Polynésie oui. est avec oui. nous. <rire> oui. Oui. Est est oui. Bon oui, bonjour, ah. gardien. Yaorana. Ah, oui, merci beaucoup, merci bah, beaucoup bah. de m'accueillir chez vous. Bienvenue. <rire> euh, ah, c'est Karine, très bien. Karine, de, de Tahiti. Oui, c'est ça, de Tahiti. Alors moi, je ah. suis enseignante à l'Université de la Polynésie française en langue okay. et culture polynésienne et je suis également euh, chargée de la mission du handicap depuis trois ans maintenant. Euh, c'est une université à taille humaine où nous avons environ 3400 étudiants polynésiens et il y a à peu près 18 à 19 étudiants à besoins particuliers de différents types d'handicap, handicap visible, handicap invisible. Et c'est un réel plaisir de travailler aussi pour ces étudiants qui sont des êtres humains comme les autres étudiants. Euh, mais malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis encore à régler. Par exemple, le regard de l'autre. Mmh. Et c'est alors une de mes questions, comment essayer euh, d'aider le corps enseignant, par exemple, ou les différents personnels, les, la communauté universitaire, à changer de regard par rapport euh, à ces enfants, à ces jeunes, à ces îliens, mmh. Ce sont des enfants souvent des îles. Qui sont en situation, moi je dirais plus en état de handicap parce qu'ils sont arrivés comme ça, ils sont arrivés euh, avec mmh. ce handicap. Alors pourquoi je suis sensible à, à, à, à la notion du handicap parce que dans ma propre famille, j'ai des neveux et nièces qui sont atteints du handicap et notamment ma petite nièce euh, qui est atteinte de la trisomie 21 et je suis très contente de la date du 21 mars parce Mais que oui. c'est la date de la Trésomie 21. C'est tout, tout à fait. Alors Karine, je suis très heureux de, de, de vous entendre. là. Il me manque une petite fleur de, de, de tiaré ou de... de... <rire> Il me semble que vous vous laissez aller. Enfin bon. Et, et, et je, je, salue à, je salue à travers vous mon collègue Bruno Sora qui est anthropologue à, à, à l'Université oui. de Papeete. Alors pour vous répondre de manière brève, euh, agir sur le regard. L'expression euh, est un peu commode. On dit changer le regard, changer le regard. Euh, alors comme disait le général de Gaulle, on peut sauter comme des cabris en disant changer le regard, changer le regard. Évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Euh, je crois qu'il y a des, des leviers sur lesquels on peut agir pour faire évoluer évoluer le regard dans une société sur les fragilités, la société polynésienne, la nôtre, et puis tant d'autres aussi. La seule œuvre utile, c'est pour reprendre l'expression d'un pédagogue qui d'ailleurs était anciennement politique, Pessaluzzi, c'est l'éducation. C'est la seule œuvre utile pour transformer une société. Alors, c'est toujours trop lent à l'échelle de la vie. Et là, ceux qui sèment ne sont pas toujours ceux qui récoltent la matière, mais L'éducation est la première utile. Comment peut-on penser que des enfants tenus loin de cette réalité humaine, enfants, dans des lieux aseptisés, protégés, on va le dire comme ça, deviendront par miracle des adultes per perméables à cette réalité Non, on ne peut pas le penser comme ça. L'éducation, c'est la première utile. Et la deuxième, et je crois qu'en Polynésie, comme nous, on a tous ensemble des efforts à faire, c'est la formation des professionnels. On a pensé que la question du handicap, était, elle était à confier à des gens qui étaient plus humanistes que les autres, que les autres qui avaient un grand cœur et qui, sur le tas, apprendraient. Non, il y faut des savoirs avérés dans tous les domaines, que ce soit le journalisme, que ce soit l'école, que ce soit le tourisme, les transports, l'urbanisme. Il y faut des savoirs. On les a négligés. On les a négligés. le temps est venu de rectifier le tir et de s'engager vers des formations initiales imposées dans tous les champs professionnels pour préparer les gens à faire face à ces questions. Et dans le champ de l'école, c'est particulièrement crucial et vrai, on n'a formé que des spécialisés et on demande pourtant à tous, y compris les généralistes, de prendre en compte cette question. Il y a là une incohérence, elle est à corriger. Merci beaucoup à vous, Karine. Merci. Et puis, euh, je, je, vous offre du... je vous offre des du coco du jardin. Hein Arrêtez d'être tentatrice. <rire> <rire> bon, bien, Merci. Une question de Carole de Mulatier, que qui, qui, qui est de, de l'UNICEF, euh, qui, qui dit ceci il est souvent dommage de devoir attendre que des personnes influentes s'investissent uniquement quand elles sont confrontées au problème. Il faudrait trouver. Il faudrait trouver comment motiver pour intéresser à ces questions. Comme journaliste, j'ai deux remarques, c'est que euh, souvent on voit des, des gens qui, sont effectivement, qui, ont, qui ont de la notoriété, mais pas forcément concernés, euh, s'impliquer, ne serait-ce que des comédiens ou des, des, des acteurs qui peuvent être parrains d'association. Et, et puis, par ailleurs, Charles et moi euh, faisons partie d'une commission à l'Arcom qui est… Euh, l'ancien CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour créer un lexique pour aider mes confrères et mes consoeurs journalistes à mieux parler de ces personnes handicapées ou ces personnes en situation de handicap. Ce n'est pas facile. Charles. Oui. Alors, Philippe, cette question m'amène à la même chose. J'entends je, je, ce que madame dit, mais en même temps, il faut faire attention, parce que souvent, on, on, on, on maîtrise mal, on connaît mal l'itinéraire des personnes. À titre personnel, moi, je suis venu à la question du handicap avant que ma fille ne naisse. Si on s'intéressera pas, je ne serai plus là, ma biographie, elle est inintéressante, mais on aurait tendance à dire il a fait ceci parce qu'il y a eu cela. Non, ce n'est pas vrai. Je suis venu avant à la question euh, euh, des fragilités liées notamment aux appartenances culturelles. D'ailleurs, ma thèse ne porte pas sur le handicap, mais sur euh, l'anthropologie culturelle. Donc, je crois que dans toute vie, il y a un cheminement, il y a des cheminements. il y a des déclencheurs. Alors, euh, c'est euh, une histoire personnelle, en tout cas, moi, ça l'est devenue, mais il y a des personnes qui n'attendent ne tente pas d'être touché individuellement, et j'en vois sur l'écran que la question du handicap les touche pour s'y engager. Et je crois qu'il y, y a toutes les situations, et il n'y a pas simplement cette, cette situation-là. Les, les mots fragilité et vulnérabilité, avez-vous volontairement usité le mot fragilité et non le mot vulnérabilité alors, le, le mot vulnérabilité est intéressant, effectivement. On peut, effectivement il y a là une l'imite en tout cas quelque chose d'excessivement proche, le terme, mais vulnérable, c'est, étymologiquement, c'est intéressant, c'est qui peut, qui peut être blessé. C'est ça que ça veut dire, étymologiquement. Euh, qui peut être blessé. Et je trouve que dans ce, ce terme vulnérable, il y a quelque chose d'intéressant. J'utilise aussi le mot chétivité, chétivité, parce que le mot chétif, ça renvoie au mot captif être captif, finalement être captif d'une forme de fragilité native. Voilà, j'utilise indifféremment les deux termes. La différence est tellement fine que je ne joue pas sur elle. Les deux sont tout à fait recevables. Voyez, un des livres que j'ai fait s'appelait Fragments sur le handicap et la vulnérabilité. Alors, la question de la vulnérabilité, de la fragilité, il ne faut pas la réduire au handicap. Il y a là un danger. Euh, fragile, ce n'est pas le qualificatif exclusif des personnes en situation de handicap. Nous le sommes tous. Nous sommes tous euh, en situation de fragilité dès la naissance. Je vais le dire comme ça pour le résumer, j'utilise souvent cette expression, dès que l'on naît, on est déjà assez vieux pour mourir. C'est une forme de fragilité native. Donc la fragilité que représente le handicap, c'est une parmi la une constellation. Elle n'est pas exclusive. On est en train, quand on dit « les fragiles », vous voyez, moi je n'utilise pas cette expression, je, je dis que c'est une forme de fragilité, mais parmi bien d'autres, parmi bien d'autres. Je refuse ces expressions qui sont très cataloguantes, très catégorisantes, et une autre qui me que, que je déplore aussi, c'est quand on dit « les enfants différents », les personnes différentes. Et ça, je l'expose dans le livre, parce que je crois que c'est foncièrement distordu comme approche. Nous sommes tous différents. L'humanité est, est une infinité de singularités, d'aspirités, de crises, de, crise, de relatifs et de relations. Et dire je reçois un enfant différent dans ma classe, c'est renvoyer à des pratiques différencialistes ou séparatistes. Euh, non, nous sommes tous singuliers. Et la singularité que représente l'handicap s'inscrit dans l'universel des hommes, et c'est tout différent. Charles, une question me semble-t-il qui fait écho à ce, que, à, ce que tu, à ce que tu évoques du pyramidal et de, du, du virus hiérarchiste. Et oui. la, la question est la suivante, la fragilité est au cœur de tout humain, comment s'est construite la fiction qu'il y aurait des forts et des faibles, la hiérarchie, et comment a été accepté ce biais cognitif et social alors, on voit bien, par-delà le triptyque euh, qui est de notre République, euh, égalité, liberté, égalité, fraternité, qu'il y a des défauts d'équité. Euh, l'équité n'étant pas synonyme de l'égalité, hein, euh, mais faire de l'équité, c'est une manière de rétablir de l'égalité. C'est ça. Hein. Et comment la conception pyramidale des vies s'est installée dans notre société Hein, conception pyramidale. Je rappelle que les pyramides sont des monuments funéraires. Hein, euh, et bien, avec peu de gens à la cible et beaucoup à la base, hein, et que, contrairement à une théorie, l'écoulement ne se fait pas du haut vers le bas. Hein, l'écoulement ne se fait pas. Du haut. Et donc, on assiste aujourd'hui à une installation dans une forme de hiérarchisation des vies à laquelle on s'est habitué aussi, et on voit bien que là aussi, je reviens à ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est là aussi, ça ne me paraît pas une vision pessimiste mais réaliste de notre société. Il y a là des replis sur les formes de propriété, de captation, de possession qui font oublier les autres. Je me dis, je me demande souvent, qui ma fille peut-elle intéresser Qui peut-elle intéresser Qui peut penser à elle dans le quotidien qui est le sien Alors, évidemment, hein, je suis pas un reproche, c'est un constat. C'est un constat. Euh, on célèbre des vies à grand bruit et d'autres sont totalement niées ou passées sous silence. Or, elles font partie de notre condition humaine. Il y a là cette forme de pyramide on s'intéresse aux gens du haut, on les célèbre et ils ont du bas les oublier comme s'il y avait une surhumanité et une infrahumanité. Non, nous sommes les mêmes. Nous sommes faits de la même chair. Variation sur le même thème, irrigué d'un son une pareille couleur. C'est ça la règle. Et quand je reprenais Simon de Beauvoir tout à l'heure, le pire, c'est qu'on s'y habitue à cette forme pyramidale de vision de vision, euh, voilà, euh, s'approprie euh, la terre une, dé, une dérive que j'appelle « propriétariste ». On confond les biens individuels avec le capital collectif. Et là aussi, il n'est écrime de part qu'un qu enfant euh, qui est en situation de handicap doit euh, demander quelques faveurs pour rentrer à l'école. Alors on dit, vous voyez, ça aussi je déplore souvent, hein, on dit un enfant en situation de handicap est en inclusion scolaire. Les autres, ils sont scolarisés. Mais voyez, ce qu'on fait, on fait comme dit, ce que faut déplorer Kafka. On crée des frontières avec les mots. Ce sont deux enfants, ils sont tous les deux scolarisés. Point barre. Et, et qu'est-ce que c'est ce, ce langage qui, sous prétexte de vouloir unifier, ne fait que diviser Vous voyez, ça n'a pas de sens. Imaginez la résonance que ça peut avoir sur deux mamans dont les petites filles se côtoient, et, et bon, la mienne était scolaris scolarisée en cours préparatoire, et l'autre maman qui a une un enfant handicapé, ils se sont obligés de dire, moi, ils me l'ont prise en inclusion scolaire. Vous voyez la résonance ah, Vous voyez, c'est ça, comprendre, c'est prendre avec soi. Alors Même si on est parents, j'ai deux enfants, je n'ai pas vécu ça avec le, le mien, j'en ai un qui soigne, il est chirurgien, et l'autre qui est soigné à vie. Mais avec, le deuxi avec la deuxième, ma fille, j'ai vécu ça. Et ce langage ne fait que séparer, là aussi, à partir d'une vision très, très pyramidale des choses. Défaut d'équité, défaut d'équité. Je, je, je vois que vous, vous faites euh, deux... Aussi de la, vous parlez aussi de, enfin, d'une certaine manière, on pourrait voir une, une façon de faire faire long feu à la, à la théorie du ruissellement. Et, et par rapport à ce que vous évoquez, est-ce que vous évoquez dans votre livre, je, trou, je trouve ceci qui, euh, qui est euh, comment dirais une, une métaphore, qui est une, qui est une farce cruelle, qui est, qui est à l'entame de votre livre. Vous écrivez ceci Aujourd'hui, ils veulent tout voir, sauf cet être interlope. Il la voudrait invisible, elle est trop visible, ce n'est pas une femme comme il faut. Avec son allure de pantin désarticulé, elle est indésirable en ce jour de fête qu'elle aimerait neutraliser. Pas assez conforme, elle est en trop, elle le sait, sans parvenir à s'y accoutumer. Elle jette des coups d'œil affolés autour d'elle, vers qui aller Elle ébauche un signe, en attente d'une main tendue, écho sans résonance, seulement une collection de visages inconnus et indifférents, chacun de son côté de la vie, chacun son Noël, douze ou amère, à la fête ou à la peine Voilà ce que, ce que vous écrivez aussi. Alors Philippe, plutôt que d'écrire une introduction orthodoxe, on va dire comme ça, canonique, j'ai écrit en rêve. Mm -hmm. Et j'ai du mal à l'entendre. Mm -hmm. euh, j'ai écrit en rêve, que récurrent. Farce terrible. Question, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole Alors, euh, excusez-moi. Donc ce rêve, ce rêve récurrent, c'est cette situation. Et ça m'est revenu souvent dans mes stonges, Et, et c'est vrai, vous, vous le constaterez, la neige. J'utilise beaucoup la métaphore de la neige. Alors pourquoi Parce que c'est quelque chose qui certainement renvoie à des souvenirs enfouis de l'enfance, etc. Et en même temps, l'idée que, que la neige, sa douceur, son élégance, sa fugacité, sa fragilité, renvoie un peu à, à, à cela et, et la neige qui coule les noirceurs et les rouilles du monde. Et ce jour-là, dans mon rêve, elle tombe, elle se croise avec la fête de, de, de, de Noël dans une ville, et là j'aperçois cette jeune femme et puis des oiseaux qui observent cette étrange scène du monde. Et en fait, euh, avec un jour de noces entre la terre et le ciel, il y a la solitude, et donc ils partent vers, vers le ciel qu'elle regarde en se disant « il est d'autre monde ». On peut vivre les choses différemment, et je ne serais plus à la, à la peine, mais je pourrais être à la fête. Et donc, je, je, c'est ma façon d'introduire ça, d'introduire, et ensuite je, je, je verse du, du songe que je raconte à, à la réalité de, de, de vie de ma fille. C'est comme ça que je l'ai conçue, et effectivement, la neige est, est récurrente, parce que pour moi, elle est toujours en ravissement, et toujours en ravissement et une magie hors du commun. Et là, je suis tu... resté enfant. Et Lacan disait, le réel, c'est quand, quand on se cogne euh, Martin Rubio-Winman euh, a un, un témoignage et une question. « En tant que chef de service et coordinateur de parcours d'un samsa autisme, il m'arrive de nombreuses fois de confronter le chagrin des parents, parfois très porteur et important, les envies de personnes que mes équipes euh, accompagnent parfois simplement à être comme tout le monde, ainsi que la rigidité de la société qui n'arrive pas à se rendre compte de la singularité et de la richesse de l'échange social. Je suis dans une place… » entre deux trottoirs qui amènent finalement sur la même voie, ma question est la suivante. Que diriez-vous de la notion d'hybridation sociale et d'échange par l'accomplissement des rôles sociaux aussi simple, que ce, aussi simple que ce soit, ou que, aussi simple soit-il. Hybridation sociale et échange, accomplissement, échange des rôles sociaux alors, j'entends dans l'expression, mais vous me direz si ça, celui qui a posé la question, c'est l'idée de, de, comment dire, d'interaction, de, de, de lieu, d'échange à bénéfice réciproque. C'est un peu le, le sens d'ailleurs du mouvement inclusif. Alors, qu'il touche, euh, le monde de l'éducation, des structures de petite enfance, des pro, de, de l'entreprise, hein, qui aujourd'hui se saisit de ça, des lieux d'art, de culture et de loisirs, on voit bien que la solution n'est ni dans une pensée catégorielle et catégorisante qui scinde, qui ne reconnaît plus des, des visages singuliers, ni dans des précarés, des monopoles ou des territoires protégés. L'idée d'une société inclusive, c'est cette société. Alors moi, je, je n'ai pas trouvé notre métaphore, je ne sais pas si elle, elle est juste, mais d'une maison communes où les, les habitants se rencontrent, il y a là un brassage, il y a là un métissage, il y a là un système d'hybridation et finalement apprennent les uns des autres. Et effectivement, il y a aussi une élévation par ce contact dans l'échelle de la compréhension. Et aujourd'hui, ce là aussi, j'ai dit tout à l'heure, ça va dans le sens inverse du vent, où on assiste à des phénomènes de repli sur des communautés, sur des idéologies, sur des religions. Et la société inclusive, finalement, c'est l'inverse de ça. J'ai l'impression, je le dis comme ça, que c'est une idée ronde dans un monde carré, hein, que ça vient heurter le sens du monde. Et, et, mais... Si nous avons besoin d'en parler, que nous avons forgé ce concept-là de société inclusive, c'est qu'il y a un manque. Et je pense que tout ce temps que nous sommes là, nous ressentons ce manque aujourd'hui autour de nous. Le manque d'un temps qui serait enfin composé avec la diversité, avec des fragilités partagées. Et on sent que ce temps ne s'est pas... Pas le faire. Et c'est, je suis un peu là aussi peut-être trop réaliste, c'est de moins en moins le faire. Et donc, il y a cette idée-là de monde brassé, de monde hybridé, de monde métisse. Et le, le temps ne nous donne pas tout à fait raison, mais il y a, il y a des raisons quand même d'espérer. C'est le sens un peu de ce qu'on veut faire. Merci ah. beaucoup. C'est fini? Oui. J'avais <rire> une question. J'avais une question, si c'est allez possible. Allez-y, allez-y. Oui, voilà, euh, Olivier Rabalan, on se connaît un petit peu avec Charles. Et, euh, ah Olivier, je te vois. Euh, Très bien. Du coup, euh, je, ça va bien. J'avais une, une question qui.. Euh, qui m'a aussi toujours un peu tarodé, c'est que j'ai souvent, enfin j'ai voilà, j'ai une petite expérience de 26 ans euh, de, de vie avec le handicap aussi, euh, de vie intime, et euh, je me suis aperçu que souvent, en tant que professionnel, valait mieux avancer un petit peu caché euh, ou ne pas forcément euh, exprimer cette, cette expérience personnelle qui pouvait aussi desservir en fait ou, ou rendre moins légitime la parole d'un professionnel parce que, effectivement, la double casquette d'être professionnel et d'être père ou mère n'est euh, pas toujours évidente à percevoir de l'extérieur. Et euh, ma question, c'était euh, si ce livre arrive là, maintenant, en dehors d'une de, vie professionnelle bien remplie et très riche, euh, est-ce est est un hasard ou ça correspond à quoi est-ce que la parole, euh, finalement, en tant que… En où, euh, parfois, il y a des enjeux qui euh, qui peuvent faire qu'on effectivement, on, on peut taire cette posture-là parce qu'elle est elle est prise et euh, peut, peut être interprétée de façon un peu euh, différente. Mmh. Alors, euh, tu, tu as raison. Alors, c'est vrai que c'est un choix. Hein. Je, je l'ai dit tout à l'heure. Je parlais de, de Raymond Aron, de, de Cam Guillem de Julia Christeva. Voilà, ça, ça, ça c'est sûr que ça m'a inspiré. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec Julia Christeva, disons, et finalement. Avec, euh, avec Philippe Solaire, son mari, vous en avez. Peut parler, et puis elle l'a fait assez tard. Alors, moi, j'ai terminé mes fonctions à l'université le 1er septembre dernier, donc je suis euh, libéré, quoi. <rire> et, puis, et puis, donc, je, je me sens effectivement plus libre pour en parler parce que je n'ai jamais. J'ai toujours, alors, quand on s'exprimait, quand on échangeait avec j'ai toujours le souci de ne jamais euh, donner à, à, à voir euh, euh, pour. pour, pour, pour dans des situations où ça n'avait pas lieu d'être, ça n'avait pas lieu d'être, et donc je l'ai gardé en moi, je l'ai porté en moi effectivement toujours et, et très longtemps, hein. euh, et euh, maintenant je me suis autorisé à l'écrire. Donc euh, effectivement, je, je suis assez d'accord avec toi. Il faut être prudent aussi de la manière d'en parler la manière d'en parler, ça peut être interprété, mais ça peut être quelquefois exploité de manière tout à fait maladroite, en un temps où on est un peu curieux des, des intimités des vies, etc. Je suis tout à fait bien, bien d'accord avec ça. Ceci explique cela pour moi, de le faire un peu tard. Anne, la parole de conclusion va vous appartenir, mais je voudrais signaler deux choses. Je voudrais signaler le... Euh, sur le chat, le, le témoignage de, de Fatima et de, et de Brigitte. Euh, et, et Brigitte écrit par exemple ceci :« Je suis handicapée invisible, mes parents sont morts, je suis une vieille dame. J'aurais dû mourir, mais je suis là. Vous entendre et constater votre amour pour votre enfant me permet ici de remercier mes parents. Quel amour transperce en vous pour vos enfants. Merci à vous. Désolé, je suis un peu ému. Mon expression n'est pas parfaite. C'est un échange tellement humain que nous avons là. Brigitte qui ajoute un peu plus loin que dans son village, tout le monde se connaissait. » depuis des générations, et que l'inclusion, quel horrible mot, était, euh, était naturel. Voilà, je, je pense que mais Brigitte et Fatima témoignent de, de, de ceci. Et j'ai une toute dernière question à, à, à poser à, à, à Charles. Euh, et il va me dire, si peut-être que j'ai mal lu son livre, mais je ne crois pas, euh, je voudrais que par rapport à celle que vous avez nommée dans cette, dans cette heure, euh, celle qui, euh, euh, qui est l'eau, euh, vous en êtes l'éponge, celle avec laquelle vous êtes sur le même bateau, celle qui accompagne votre écriture, celle qui façonne votre pensée, celle qui vous fait écrire, celle qui donne chair à vos mots, celle qui passe son temps aussi en salle d'attente, comme, comme vous dites, euh, euh, celle que vous révélez d'une certaine manière à partir de votre crypte intérieure, c'est aussi l'une un, de vos expressions. J'aimerais que vous la nommiez, que vous donniez son nom, parce qu'il me semble que dans le livre, même si dans cette dernière heure vous l'avez fait, mais dans le livre, je pense que vous ne nommez pas votre fille. Alors, euh, je crois que, je crois que si. Alors, elle est tout le temps, elle est tout le temps présente, mais je je lui dis mais quel comment s'appelle elle Marie. Non, je sais, je sais Marie. Alors moi j'ai j'ai un problème Philippe, c'est que j'ai deux maris, euh, mon épouse et ma fille. Et, Donc et, et êtes... dans les cas j'étais un peu embêté. Alors j'ai mis à Marie, ma fille fragile, dans la salle de neige, et puis à sa mère qui l'a porté en elle. Mais j'ai deux maris. Et effectivement, donc je suis embarrassé quelques fois pour euh, utiliser deux. Du... <rire> et, et vous êtes aussi un mari et un père. Merci cher <rire> regarder ça. Et j'ai un petit-fils qui s'appelle Charles, et qui est, très embarrassé, qui est très embarrassé aussi par moi, de temps en temps. Si bien qu'il y a une photo de moi qui est, qui est un enfant de l'ordre de, de 6 ou 8 ans, et on a cru que c'était moi, alors j'ai dit non, non, c moi j'ai dépassé largement la barre. Merci Philippe, en tout cas c'est ma petite, c'est ma Marie. voilà, ma petite mari. Alors je l'appelle ma petite Marie alors qu'elle ma qu est déjà dénote. Merci à vous tous hein, de, de votre présence si, euh, si attentive et, et si euh, chaleureuse. Alors on, on est toujours à distance, Alors ça c'est un peu pénible. Moi j'aime bien les rencontres humaines, mais on voit, je vois le visage et je… Comment dire, je change un peu sur mon écran de temps en temps pour voir les autres voilà. ça, et, et ça dire. permet d'être aussi plus nombreux et d'avoir eu le plaisir ouais. de vous écouter Charles, merci beaucoup, merci Philippe, infiniment merci euh, d'avoir animé euh, cette rencontre, euh, d'avoir répondu présent, merci à tous pour euh, vos témoignages qui étaient très émouvants, vos questions merci bien euh, donc au nom de toute l'équipe des éditions RS, on, on vous remercie on vous donne rendez-vous pour, de, pour des prochains lundis d'ERES. Euh, la semaine prochaine, euh, le lundi d'ERES, on parlera de, du nouvel ouvrage de Patrick Bensoussan, « Les livres et les enfants d'abord », donc de, de la littérature jeunesse, euh, dans, avec laquelle aussi on peut parler de, de handicap. Euh, voilà, je, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir et au revoir aux enfants. On a vu des enfants ce soir. <rire> ah oui, très bien. Ah oui, hein, très bien. Mais merci Philippe. Merci Philippe, merci Charles. Merci Anne, merci C'est Ces à tous. riches des échanges. Je vois Pascal, Rupert aussi à Pou, etc. Ça me fait très très plaisir de voir tous ces gens. Et, et euh, oui, parfait. C'est difficile. Je vois, je vois Dorian aussi, j'ai aperçu <rire> Jennifer, Barbara, magnifique. Très très bien. très, très bien. Christophe, dans ces montagnes suisses. oulala, là là, il y a de la neige là-bas. Pierre, Bernadette. Euh. Mais vous voyez, c'est frustrant hein, parce qu'on a envie de saluer tout le monde. Mais Anne, ah, moi j'ai un reproche à faire parce que Toulouse, c'est tout près de Cassino d'Ari. c'est la ville de naissance de Canguilhem et je crois que c'est aussi la ville du, du cassoulet. C'est exact. Et bon, il voilà. y a aussi mets... le cassoulet de Toulouse et ce n'est pas la même recette. Il y a un débat. Ça ne peut pas se manger virtuellement. Merci à tous. Allez, merci, merci. Merci beaucoup. J'ai oublié, j'ai Marie-Cécile, etc., etc., Jean-Baptiste, voilà, je, je, je fais des... Voilà, très bien. Voilà, etc. etc. Voilà. Mais...